Bonjour à tous, mon nom est Isabelle, je suis enseignante néerlandais à l'Institut des Langues Vivantes et aujourd'hui je vais vous parler du dispositif pédagogique que nous avons mis en place cette année pour un cours euh, de Bac 2 en sciences économiques et gestion. Euh, nous avons intitulé la présentation « La valse à quatre temps » puisque nous déclinons ce cours en quatre temps, euh, en commodal. Voilà, alors euh, un petit point. Quelques petits mots sur le contexte, donc nous avons euh, ce cours en faculté ESPO où nous avons plus ou moins 18, 18 groupes de 25 étudiants que nous nous répartissons entre 8 enseignants, donc il était très important aussi de nous concerter sur la mise en place de ce dispositif. C'est vrai qu'à l'Institut de langue vivante, nous avons l'habitude de travailler euh, en équipe, euh, ce cours se donne deux heures par semaine pendant toute l'année académique et ce qui est très important c'est que euh, nous visons un niveau B2 en néerlandais euh, avec un focus sur la production orale, la communication interactive orale et que donc euh, même si les autres compétences sont également exercées, lire, écouter, écrire, euh, il est important vraiment de faire parler au maximum les étudiants et de les laisser interagir entre eux. Alors, euh, comment organisons-nous ces séances euh, de cours euh, Tout d'abord, euh, sachant que les étudiants euh, pouvaient se rendre dans l'auditoire ou dans le local à raison de 15 étudiants euh, Parcours et que nous en avions 25 voire 30, nous avons décidé de les diviser en demi-groupes, comme le fait d'ailleurs euh, la faculté en général, et de les recevoir une semaine sur deux dans le local et de les faire, euh, alors que simultanément l'autre moitié suit euh, le cours sur Teams. Alors euh, le premier temps, c'est le temps de la présentation. Nous avons demandé chaque fois à un petit groupe de 3-4 étudiants de présenter la thématique du jour. Pour ceux, ils ont dû préparer une petite vidéo sur Predzi de 5 à 6 minutes sur la thématique, euh, sur base d'un texte que nous leur avons proposé. Et euh, nous diffusons alors cette vidéo en début de séance, donc à la fois dans le local, évidemment sur écran, et sur teams pour ça nous utilisons simplement notre ordinateur en tant qu'enseignant. Euh, très vite alors les étudiants qui ont préparé cette présentation pré euh, proposent une activité interactive à réaliser avec tout le monde donc c'est à dire que les étudiants en classe vont former des petits sous-groupes pour discuter, un brainstorming, un jeu de rôle, un, un débat et en euh, en même temps, les étudiants sur Teams euh, vont créer des sous-canaux pour, pour mener à bien également la tâche proposée par les étudiants. Euh, le défi à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir tout le monde, de, de, de, de perdre personne et, et de permettre à tout le monde de, de participer à cette activité. À la fin des 25-30 minutes, il y a une mise en commun générale et nous prenons ensemble une décision pour la classe. Euh, c'est la partie, je dirais, la plus complexe euh, du cours. C'est le premier temps parce que nous sommes à la fois sur Teams, à la fois dans le local et que c'est interactif. Euh, lorsque nous passons au temps 2, là, on va un petit peu plus euh, séparer les activités. C'est-à-dire que les étudiants qui sont sur Teams vont travailler euh, en autonomie, mais tout en interagissant entre eux, donc ils vont dans les sous-canaux et ils vont réaliser des tâches que nous avons postées sur Moodle. Et donc là, clairement, ils ont autant de temps pour faire tel exercice, euh, préparer un jeu de rôle, etc. À la fin, ils, ils produisent un petit texte qu'ils mettent sur un forum par exemple. Euh, donc tout cela est bien indiqué sur Moodle. Et pendant ce temps-là, l'enseignant peut se consacrer vraiment euh, aux étudiants qui sont dans le local. Alors le temps 3, c'est un temps euh, également où l'enseignante va travailler avec les étudiants euh, en présentiel, alors que les étudiants sur Teams la travaillent seuls. Donc c'est vraiment une bonne demi-heure où les étudiants euh, sur Teams réalisent des tâches euh, complètement seules. Euh, par exemple, visionner une vidéo, répondre à des questions. Le correctif euh, est disponible sur Moodle. Ça peut être des exercices plus grammaticaux aussi. Et euh, là, on met tous les outils en place euh, à disposition pour qu'ils puissent réaliser ces tâches en autonomie. voilà On leur dit bien, à telle vous revenez dans le canal du cours euh, lorsque le euh, temps 3 est terminé, les étudiants en présentiel quittent le local et l'enseignant a, lo, a alors un bon quart d'heure pour euh, interagir uniquement avec les étudiants qui sont sur Teams. Revenir sur la vidéo, revoir s'ils ont des questions par rapport à l'exercice plus grammatical par exemple. Euh, et ça permet alors de, de clôturer cette séance avec les étudiants qui sont, qui sont sur Teams. Voilà donc pour les, les quatre temps. Euh, qu'avons-nous appris après cinq semaines de cours euh, Nous pensons que c'était une bonne idée d'organiser les cours en demi groupes parce que ça permet quand même d'avoir les étudiants chaque semaine, tantôt dans le local, tantôt sur Teams. Euh, nous apprécions le fait d'avoir un temps commun à tout le monde, euh, aussi pour la cohésion de groupe, mais d'avoir des temps uniquement avec les étudiants euh, dans le local et quand même... Un quart d'heure à la fin du cours avec uniquement les étudiants sur Teams. Ça, c'est vraiment précieux d'avoir ce, ce, cette alternance. Euh, nous pensons qu'il est très important d'avoir un canevas clair pour que les étudiants qui sont sur Teams sachent exactement quoi faire, à quel moment, combien de temps ils ont pour réaliser quelle tâche et que tous les outils dont ils ont besoin sont en un seul endroit. Et là, nous avons vraiment privilégié Moodle. Pour mettre euh, tout, toutes les choses dont ils ont besoin avec un cadre clair et le planning de ce qu'ils doivent réaliser. Euh, voilà il faut vraiment les aider à ce niveau là. Euh, on pourrait dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C'est vrai que ce dispositif n'est pas forcément Facile. on est fatigué après deux heures de cours, on, on, on a euh, euh, parfois des petits couacs techniques qui font que le rythme du cours n'est pas tout à fait euh, comme on l'aurait voulu, mais ceci dit, voilà, ça fonctionne quand même plutôt bien euh, et nous sommes assez contents du dispositif que nous avons pu mettre en place, euh, Voilà, parfois il y a des imprévus à gérer, et, euh, euh, mais... Sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que les étudiants se montrent compréhensifs et nous sommes à la fois aussi euh, flexibles par rapport à, à eux. Nous avons remarqué que, par exemple, nous pouvions accueillir plus d'étudiants que juste la moitié dans notre local. Donc, nous avons ouvert des places sur inscription pour que plus d'étudiants puissent venir dans le local. Certains ont suivi le cours en présentiel depuis le début. Donc, plus ou moins deux tiers des étudiants viennent quand même dans le local et certains autres en quarantaine ou malades ont dû rester chez eux, mais ont quand même pu poursuivre leur apprentissage euh, grâce à Teams. Voilà, donc euh, je vous remercie euh, d'avoir écouté cette, euh, cette présentation. Je serais ravie d'avoir un échange avec vous à ce sujet.